Rien, cela fait maintenant dix jours. Dix jours et depuis plus rien. Dix jours que tu n'es pas sorti, ton frigo est vide, pas de vaisselle de fête, tu entends du bruit incessant qui te martèle la tête. Tu as peur, tu as mal Dix jours que tu n'as vu personne, personne à qui parler Ça ne peut pas continuer comme ça, sors de là Mais qu'est-ce que tu fais là Tu es folle va voir ton petit Vous n'en souffrez pas, même si vous vous, vous sentez protégé. Allez, réponds, réagis. Chez vous, il vous n'en souffrez pour pas d'être toute seule, de ne voir personne. C'est pas difficile Si mm. Mm. Vous savez, à côté de chez vous, il y a un CATTP. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire mm. À quoi ça correspond Ça ne vous dit rien Non. Un CATTP. C'est un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Hein. C'est un centre de jour où des personnes sont accueillies accompagnées d'infirmiers, d'infirmiers euh, en psychiatrie, voilà. des personnes qui ont des difficultés diverses qui peuvent aussi avoir peur parfois des autres, hein, qui peuvent être inquiètes. Et donc vous pouvez y aller euh, à plusieurs reprises dans la semaine après. Un petit peu comme vous voulez, on peut vous proposer des activités. Et puis surtout c'est un lieu où on ne juge pas vos difficultés. Hein vous, on vous accompagne. Vous en aviez déjà entendu parler hum Est-ce que ça vous dirait d'y aller un jour Une, ne serait-ce qu'une première fois peut-être pour voir à quoi ça correspond Hein, moi je pense que c'est un endroit qui pourrait, qui pourrait vous aider hein, à la fois à sortir un petit peu de chez vous et puis d'être dans un endroit pas forcément trop difficile. Hein, avec des infirmiers avec lesquels vous pourrez discuter puis d'autres personnes euh, qui sont là aussi pour leurs difficultés. C'est la solution, ils ne vont pas te faire hein. de mal. Est-ce que vous aimeriez essayer d'y aller un jour Allez vas-y championne. Vas-y Camille, courage. Attends, attends Tout va bien Tout va bien Ne t'inquiète pas Personne ne se moque de toi Tu n'as pas mis ton pull à l'envers Tu n'as pas une tête de clown Tout va bien, ce bien. Je l'ai quel accueil Bonjour, vous êtes C'est Camille, c'est ça Je suis Gislaine, je suis une des infirmières du st les collègues m'ont prévenu. Tu vois, tu es attendue. Tout va bien se passer. Voilà, je vous présente Camille, qui va venir avec nous. Venez Camille. Donc là, c'est la salle où on fait les jeux de société. Il y a la cuisine également. Vous pouvez rentrer, Camille. Justement, on allait démarrer une partie bon. de RumiCube. Euh, Voulez-vous euh, participer Je sais pas, je On va vous expliquer les règles. Elles sont très simples. D'accord. C'est très amusant. Oui. Oui. Oui. Et donc, au démarrage. Les oui. deux. Pour les loupions, soit des cycles ou des chiffres. Il manque le nez. 3, rouge, Vous rouge. le calme sur les deux. On le sur les deux. On calme sur les deux. Ah, Sandra Oui, Camille je voulais te demander, ça te dérangerait pas qu'on échange nos numéros de téléphone Non, du comme tout, ça, ça nous permettrait de peut-être de nous voir en dehors du CATTP si tu veux, aller se promener ou, ou bavarder toutes les deux. Ça me ferait plaisir. Oui, moi aussi. Je vais te donner mon numéro de téléphone. D'accord Oui, je vais te donner le mien. Oui. Très bien Camille, ben, écoutez, je suis contente de voir que vous allez mieux. On se revoit dans un mois si vous voulez bien. D'accord. Très bien. On est parfait. Je vous remercie. Je vous en bien. prie, je vous en prie. à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh, tu chantonnes, la vie est belle. beau aujourd'hui, c'est une belle journée Tu veux aller où Au jardin des explorateurs Mais ça se trouve où Il y a -t -t -t Ah bah je suis euh, contente Ah oui Bonjour Camille Bonjour Sandra, tu bah bien Oui, toi Oui, je vais te faire visiter le jardin, ben, tu veux Je veux bien, oui, d'accord. Trouver le silence qui nous sauvera, qui recréera l'ange. Faire comme si la chance enfin se tourne tournait, nous brûler les yeux. Courir, courir à travers le temps qui nous est compté Maudire les instants qu'on voulait voir enfin se consumer I want you tonight. Qui saura me calmer Faire comme si la vie qui nous sépare N'était que fatalité Écrire, écrire sans fois Les mots qui ne pouvaient jaillir Regarder ton sourire dans le flot de nos vies oublies I want you tonight Every day help my mind Tonight, I want you tonight, every day help my mind. I want you tonight.